Bonjour, Selim. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, merci. Très bien. Bonjour, Lana, ça va Bonjour. Comment ça va Ça va bien, merci. Très bien. Bonjour, Lokaya. Bonjour, Mademoiselle. Comment ça va Comment ça Très bien. Très bien. Alors, on va commencer, d'accord, on va commencer par faire les devoirs. Est-ce que vous avez fait les devoirs Did you do the homework Céline Oui. Oui, Lana. Oui. Rokaya, tu as fait les devoirs Oui. Oui, très bien. Alors, on va ouvrir les devoirs ensemble. Très bien. Dis-moi Selim, qu'est-ce que c'est ça des tomates. Très bien. Rokaya Les jus d'orange. Très bien. Le jus d'orange. Lana Les petits pois. Les petits pois. Très bien. Selim Celui-ci Les fraises. Très bien. Lara Les poissons. Le poisson. Très bien. Lana Le, Le pain. Le pain. pain. Très bien. Jokaya. La salade. La salade, très bien. Selim Les cerises. cerises. Les cerises, très bien. Lara. Oui. Qu'est-ce que c'est Le. Le. Le. Le. fromage. Le fromage. fromage. D'accord, le fromage. Très bien. Lana. Comment on appelle ça? Le spa les spaghettis. Très bien, les spaghettis. Rokhaya. Le lait. Le lait. Très bien. Céline, le dernier. Les. Pou les les, pou les très bien le poulet très très bien alors lara dis moi qu'est ce que cette image représente what this picture represents qu'est-ce qu'on fait on découpe on découpe très bien donc on découpe. Lana, la deuxième, qu'est-ce qu'on fait dans cette image Le col. On colle, on colle. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans la troisième image Colo, colorie. Je colorie. Oui, exactement. Coloris. Colorier. Lara, dans la quatrième image. Qu'est-ce qu'on fait? Et dessine. Je dessine. Très bien. Je dessine. Très bien. Ensuite, le troisième et le dernier exercice. Écris le nom des choses dont on a besoin pour aller à la piscine. Lana, qu'est-ce que c'est ça? Un Ce serveur. Serviette. Un serre. Soeur, voilà, très bien. très bien. Célim, qu'est-ce que c'est ça Maillot et... Maillot et de, de, bain. De, bain. Bain. de... Bain. Maillot de bain, c'est un maillot de bain. Lara, qu'est-ce que c'est hum, Les lunettes. Les lunettes, très bien, les lunettes. Et Lana, le dernier Un bonnet. Un bonnet, très bien, un bonnet. Voilà, donc ça c'était les devoirs, d'accord On va prendre la nouvelle leçon. We are going to begin the new lesson. Alors, cours 5, unité 3. Mes activités et mes loisirs. Mes activités et mes loisirs. It's my activities and my hobbies. D'accord donc on a la danse, dance, la danse, la natation, la natation, la peinture, la peinture, le chant, d'accord, le chant, le roller, le karaté, la guitare et le football. La guitare et le football. Lana. Lis-moi les deux, lis les deux premiers. La danse. Et le deuxième La natation. La natation, la danse, dance, la natation, swimming. Célim, lis-moi les deux prochains. La pi... Pein. La peinture. La peinture. La peinture painting et le chant le, le, chant. Chant. le, chant, le chant singing, d'accord Le chant singing. Lara, lis-moi les deux prochains. Le ro roller. Le roller. Le karaté. Le karaté, donc le roller, rollerblading, d'accord Le roller, c'est ce qu'il y a au pied de la fille. Et le karaté, karaté, d'accord Rokhaya, tu peux lire les deux derniers La guitare, le football. Très bien, la guitare, guitar, et le football, le football. Alors, on va ouvrir le livre, open the book, page 32, page 32, page 32. On va écouter, on va écouter l'audio et chacun va me dire qu'est-ce qu'il fait, ok Chacun va me dire le numéro. We are going to listen the audio and you going to tell me which number is it. Unité 3 Mes activités Mes loisirs Activité 2 Qui fait quoi Écoute et dis le numéro du dessin. Emma, qu'est-ce que tu fais Je fais de la natation. Lana, quel est le premier numéro La natation. Oui, numéro, le numéro 1, 2, 3 ou 4 euh, le numéro 2. 2. Très bien. On continue. Lucie, qu'est-ce que tu fais Je fais de la peinture. Selim, qu'est-ce qu'elle fait Lucie La peinture. La, la peinture. Très bien. Numéro combien la peinture Numéro combien 1, 2, 3 ou 4 La peinture. 4. 4. Très bien, Céline. Numéro 4. On continue. Kilima, qu'est-ce que tu fais Je chante. Kilima, qu'est-ce qu'elle fait, Rokaya Kilima Elle chante. Très bien, elle chante. Quel est le numéro de l'image Quel est le numéro 3 3 très très bien. Le prochain. Alexandra, qu'est-ce que tu fais Je fais de la danse. Lana, qu'est-ce qu'elle fait Alexandra Alexandra fait... De la danse. Très bien. Quelle Numéro 1. Très, très bien. Numéro 1. Très bien. On passe à la prochaine. On va regarder les images. Regardez les images, ces images-là. Et on va écouter qu'est-ce qu'ils font. We're going to listen again to another one and we see which number is it activité 5 qui fait quoi écoute et dis le numéro du dessin wataru qu'est-ce que tu fais je fais du karaté alors rokaya qu'est-ce qu'elle fait wataru le karaté très bien numéro oui 8 très bien numéro 8 on continue. Raphaël, qu'est-ce que tu fais Je fais du football. Selim, qu'est-ce qu'il fait, Raphaël Le football. Très bien, quel est le numéro 5. 5, très bien. On continue. Jonathan, qu'est-ce que tu fais Je fais du roller. Lana, qu'est-ce qu'il fait, Jonathan Rena, du roller... Je fais de rôle. Roll. Roller, très bien. Numéro 7. 7. Très bien. On continue. Emine, qu'est-ce que tu fais Je fais de la guitare. Rokaya, qu'est-ce qu'il fait, Emine la guitare. La guitare. Très bien. Numéro? 6 6. Très, très bien. On va relire chaque enfant à son activité. D'accord? On va écouter et on va dire chacun quelle est son activité. We're gonna listen and we're gonna say which one, what is his activity. La danse. Le roller, la guitare, le karaté, la natation, le chant, la peinture ou le football. Donc on écoute. Activité 7. Écoute et relie chaque enfant à son objet. Kilima, qu'est-ce que tu fais Je chante. Alors, Lana, Kilima, le A, A, avec quoi on va le mettre Quel numéro Qu'est-ce qu'elle fait Kilima Qu'est-ce qu'elle fait Elle chante. Elle chante, très bien. Quel est le numéro Anna Numéro 6. 6, donc A, Kilima, elle chante, numéro 6. D'accord, on va faire le deuxième. Or gonna be the second? Jonathan, qu'est-ce que tu fais <rire> Je fais du roller. Alors, Lara, qu'est-ce qu'il oui. fait, Jonathan J'ai roller. Du roller. Quel est le numéro, le roller Deux. Deux, très bien. Donc, Jonathan, il fait du roller. On continue. Alexandra, qu'est-ce que tu fais Je fais de la danse. D'accord. Donc, Rokhaya, qu'est-ce qu'elle fait, Alexandra C'est de la danse. Numéro 1. Un. Un. Donc, Alexandra, c'est avec le numéro 1, la danse. Prochain. Raphaël, qu'est-ce que tu fais je fais du football. Cédra, qu'est-ce qu'il fait Raphaël football. Du football, numéro numéro 8 8 du football numéro 8. On continue. Emma, qu'est-ce que tu fais Je fais de la natation. Selim, qu'est-ce qu'elle fait, Emma? Euh. Natation. Natation, très bien. Quel est le numéro? 5. 5, très bien. 5, elle fait de la natation, swimming, natation. E, euh, 5. On continue. Emine, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la guitare. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait, Émine, Lana Émine Oui. C'est Oui. Emine fait de la guitare. Très bien. Quel est le numéro de la guitare 3. 3. Donc, Émine, lettre F, avec numéro 3, la guitare. On continue. Lucie, qu'est-ce que tu fais Je fais de la peinture. Rocaya, qu'est-ce qu'elle fait, Lucie Lucie, euh, elle peint. Peinture. Vas-y, dis-le, Rocaya. Peinture. Peinture. Très bien. Quel est le numéro Six. Très bien, sept. Donc, Lucie, lettre G, fait de la peinture, numéro 7 Wataru qu'est-ce que tu fais Je fais du karaté. Cédra, qu'est-ce qu'il fait Ouattaru Le karaté. Karaté, du, ka qu que du karaté. Cédra, qu est qu fait, karaté du ka Quelle est l'image Numéro combien Un, quatre. 4. Très bien. Karaté, 4. Très, très bien. On va faire la deuxième partie de la leçon. We're gonna do the second part of the lesson. Tu fais du sport? Do you do sport? Qu'est-ce que c'est les différents sports? What is the different sport we have? Le tennis, le tennis, le basket, le judo, le handball, le foot, le karaté, la natation, le rugby et la gymnastique. Rokhaya, est-ce que tu peux me lire les deux premiers? Can you read for me the first two? Le tennis. Le tennis. The basket. Le basket, donc les deux premiers sports, the first two sports we have, le tennis, tennis, le, tennis, le, le bas basket. Très bien, Lokaya. basketball. Cédra, lis-moi les deux. deux les deux. Le Judo, le judo. Le judo, les handball. Le handball, d'accord. Le, le judo, ok, le... judo, we say the same in English, et le handball. Oui, Lara. What is judo? Judo, it's uh, like okay. karate. Judo, it's like karate. It's uh, the karate. It's the same. Okay. Uh, it's, okay. It's, it's nearly the same sport. Okay? okay. Donc, le judo et le handball. Uh, do you know what is handball? Yes. Oui. Oui, très bien. Très bien. Lara, est-ce que tu oui. peux me lire les deux autres? les football. Oui. les karaté. Et le karaté, très bien. Selim, est-ce que tu peux me lire celui-ci et celui-ci La, La, nata La natation. La natation. La natation. Très bien. Le, le rugby le rugby, la natation, le rugby. Très bien. Lana, est-ce que tu peux me lire le dernier La gymnastique. La gymnastique. Alors, on a vu, we saw, qu'on a le tennis, le basket, le judo, le handball, le foot, le karaté. La natation, le rugby, la gymnastique. This is the sports that we have. We're going to open the book. Page 34. Lucie dit les sports qu'elle aime, entoure les sports en rose. Raphaël dit les sports qu'il aime, entoure les sports en bleu. So, Lucie is talking, elle parle, elle dit les sports qu'elle aime. Quels sont les sports qu'aime Lucie, Rokhaya? Qu'est-ce qu'elle aime Lucie J'aime les baskets, les tennis et les danses. Très bien, donc Lucie aime le basket, le tennis et la danse. Lucie likes the basketball, the tennis and dance. Qu'est-ce qu'il qu qu aime Raphaël, Lara Qu'est-ce qu'il aime, Raphaël Raphaël Moi, j'aime le football, le karaté et la natation. La natation. Donc, il la aime t es -t es -t le football, le karaté et la natation. He likes football, karaté and swimming. Très bien. On va lire ces deux messages. Ok, we're gonna read these two messages. Ok, one is Alexandra who writes. Un, c'est Alexandra qui a écrit. The second is Emile. And we are gonna see which one is the right one. Donc, on commence. Lana, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît lis moi le premier message. Read the first message. D'accord. Coco, j'aime beaucoup Oui beaucoup. La gymnastique, je fais aussi de tennis et de la natation. Au revoir, Alexandra. Très bien. Donc, coucou, j'aime beaucoup la gymnastique, le tennis et la natation. Au revoir, Alexandra. Donc, Alexandra, Rokaya, qu'est-ce qu'elle aime Dis-moi un, qu'est-ce qu'elle aime? J'aime beaucoup la gymnastique. La gymnastique. Je fais aussi du tennis et de la natation. So she likes gymnastique, tennis et natation. Ok? On va dessiner, regardez. Je vais faire Alexandra, elle aime la gymnastique. Gymnastique. La, nat la natation. Oui, le tennis. Et le tennis. Très bien. Lara, lis-moi oui. le deuxième message. Oui me laisse pour J'ai pas de foot. Oui. De basket et de handball. À Émine. Alors, qu'est-ce qu'il aime, Emine, Lara Qu'est-ce qu'il aime Le foot. Le foot. Quoi d'autre What means, quoi d'autre What else Le foot Le... Le foot. Le handball. Le handball, oui. Mm, that's it c'est tout est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il aime Lokaya, is there mm. anything else he likes mm. i like it. what he likes he she told us the food and the handball Lara told us what else there is something else oh i know You know, Lama? What? No, sidra, sidra, no. No, I, I'm the one who said it first. I know. I know. Okay. Call I in. know it's um, it's the uh, first. Le basket. Le, le basket. basket, but it, he didn't write. He likes basket. Oui, je fais du foot. comma. when we saw, comma it means. Plus, and. Ok Ok, Donc, but the basket and the handball, I thought that it was all hand, handball and it's a basketball. Non, c'est le basket et le handball. It's two different things. C'est deux choses différentes. D'accord Est-ce que vous avez compris Did you all understand Oui Oui. Très bien, très très bien. Alors, on va faire celui-là ensemble. Exercice numéro 3, page 35. Exercise number 3, page 35. 35. D'accord, très bien. Rokhaya. Oui. Est-ce que tu peux lire qu'est-ce qui y a écrit sur cette carte Est-ce que tu peux lire Read. Prénom, Kylmer, Claude, D. Non. Natation. Club de natation. D'accord. Alors, quel est le numéro? Quel est le numéro? Euh, gymnastique. Quel est le numéro? Club de natation. Est-ce que c'est 1, 2, 3? Club trois. de natation. 3? Non. 3, c'est gymnastique. C'est quoi, natation What is natation Natation, c'est swimming. Swimming. Deux. Très bien. Deux. Cédra. Deux. Oui. Vas-y, tu peux me lire Club. Club. Club. What Yes Read from the beginning. Club de Club de gymnastique. Gymnastique. prénom. Prémat, prénom. What is this? Emma. Emma. C'est le numéro 3. D'accord. Lara, est-ce que tu oui. peux me lire le dernier? What do you want to, what read lire read fan jonathan jonathan club de de rugby club de rugby quelle est l'image numéro 1 1 très bien numéro 1 d'accord très bien d'accord et toi, tu aimes faire le score Alors, je vais demander à chacun bon to each of you to tell me trois loisirs three activities that you like et trois sports and three sports that you like. D'accord Ok. Ok. tu commences. Je vais te demander de me dire trois activités et trois sports que tu aimes. You're gonna begin. J'aime and you tell me. J'aime la danse. J'aime la danse. Oui. Mm -hmm. Et j'aime la chant. Le chant, d'accord. J'aime la rôde. Et tu aimes le roller. Donc, Rocaille aime la danse, le chant et le roller. Et quel sport tu aimes? Quel sport tu aimes La euh, natation. La natation. Euh, le tennis. Le tennis. Il y a aussi d'autres si tu veux euh, voir les... La le gymnastique. La gymnastique. Donc, Roca aime. La natation, le tennis et la gymnastique. Très bien. Cédra, dis-moi. Oui. Dis-moi trois choses que tu aimes, trois activités. Euh, J'ai la... J'ai bon. la... Ou ça, lequel J'aime le quoi La natation Oui. La natation. J'aime la natation. J'ai... Euh, J'ai... La le lequel le voleur non which one in English and I try? drawing drawing la peinture la oui. peinture j'aime la peinture. peinture très bien et quelle est la troisième chose? The third one? The third one is skating. What is it? Le roller. Le, roll, le roller. Et j'aime mm. le roller. Très bien. Dis-moi trois sports que tu aimes. Trois sports. That I don't like. Que tu aimes, that you like. And now I want to know three sports that you like. Trois sports oh, que tu aimes. OK. J'aime j'aime j'aime j'aime la ce que lequel Lequel Ça uh, Non. Et the next page, this one. This, ici la gymnastique. La, oui. gymnastique. la gymnastique. Donc j'aime tu aimes la gymnastique, ça Oui. D'accord. Quoi d'autre What else Le basketball. Le basket. basket. J'aime le basket, très bien. Quoi d'autre Oui. Les karaté. Et j'aime le karaté. Très bien, Cédra. Lara, à ton tour, dis-moi. La, da la danse. J'aime la danse. J'aime la danse. Très bien. La, nat la natation. La natation. La natation. La natation. Les roller. Le roller. Et j'aime le roller. Les le rollers. Oui. Et quoi d'autre? Les. Les gymnastiques. La gymnastique. La gymnastique, c'est le sport. Gymnastique is in sport. Now we are in activity. Is there another activity you like? Non. No. Alors, dans le sport, oh, tu ouais. aimes la gymnastique? Oui, je, les gymnastiques. Quoi d'autre? Deux autres sports. La tennis. J'aime le tennis. La natation. Et j'aime la natation. Très bien. Lana, à ton tour, dis-moi trois activités que tu aimes. J'aime les natations. Oui. J'aime les dances. J'aime les... Peint... Peinture. Peinture. J'aime la peinture. Oui. Euh... Et j'aime, um, I, I don't know the one that is singing. Le chant. Le chant. Le chant. Très bien. Et dis-moi trois sports que tu aimes. Trois sports. J'aime les gymnastiques. Oui. J'aime les natations. Oui. J'aime j'aime les baskets. Et le basket. Ball. Très, oui, le basketball. Très bien. Donc, Lana a dit qu'elle aime la gymnastique, la natation et le basketball. Très bien. On va réouvrir le livre. Donc, numéro 3, page 32. Activité 3 écoute encore et relie chaque enfant à son activité. Emma, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la natation. Alors, Rokhaya, qu'est-ce qu'elle fait, Emma? Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle fait, Emma? Les la natation. La natation. La natation. D'accord. Donc, le premier, natation. Deuxième. Oui. Oui, Rokhaya. You matched, you matched the Lucy with uh, swimming. With natation. Emma is next to Lucy. Emma. Oh, Emma is this one. Sorry. Sorry, Rokhaya. Very good, Rokhaya. Donc, Emma, natation. D'accord? Très bien. Merci, Rokaya. On continue? Lucie, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la peinture. Lucie, qu'est-ce qu'elle fait? Lucie fait de la oui. pein peinture. Lucie fait de la peinture. Bravo, Lana. La... Numéro 3. The third one. Numéro 3. Kilima, qu'est-ce que tu fais Je chante. Cédra, qu'est-ce qu'elle fait Kilima Je chante. Je chante, le chant. Le chant. Kilima, elle fait le chant. Très bien. On continue. Alexandra, qu'est-ce que tu fais Je fais de la danse. Qu'est-ce qu'elle fait Alexandra, Lara la danse, la danse, la danse. Très bien. Rokaya, comment on appelle ça How we say that Comment on appelle La danse. La danse, très bien. Le deuxième Na natation. La natation. Natation. Très bien, natation. Très bien, Rokaya. Numéro 3 tous les euh, là les, les champs. Le chant Bravo, Rokaya. Le champ. Numéro 4 les, les peintures. La peinture. La peinture. Très bien. La peinture. On continue. On va en bas. On continue. Numéro 6 Page 33, number 6, page 33. Numéro 6, page 33. Activité 6. Écoute et relie chaque enfant à l'activité qu'il n'aime pas. Moi, c'est Raphaël. Alors, il faut relier l'enfant à l'activité qu'il n'aime pas. It means we need to link. The kid to the activity he doesn't like, qu'il n'aime pas. Ok, écoutez. Moi, c'est Raphaël. Je n'aime pas le karaté. Qu'est-ce qu'il n'aime pas Raphaël What he doesn't like Raphaël Le, kara le karaté. Le karaté. Donc Raphaël, il n'aime pas le karaté. Très bien. C'est Amy Je n'aime pas le roller. This one is Emin, Cédra. Tu vas oui. écouter le troisième et tu vas me dire quel est le personnage, d'accord Moi, c'est Jonathan. Je n'aime pas le football. Qu'est-ce qu'il n'aime pas Jonathan Le football. Le football, donc Jonathan n'aime pas le football. On écoute le dernier. Lana, tu es prête Are you ready Tu es prête, Lana Oui. Oui, très bien. Oui. Donc, on écoute oui. le dernier. We listen to the last. Moi, c'est Wataru. Je n'aime pas la guitare. Wataru, il n'aime pas À la guitare. La Ouattaru, guitare. je n'aime pas à la guitare. Très bien, très très bien. Donc, on a terminé avec cet exercice. Est-ce que vous avez compris cette partie? Did you all understand this part of the course? Oui. Oui. Les, les loisirs et le sport, oui. Oui. Très oui. bien.